Bonjour à tous, euh, je suis euh, ravi de vous accueillir dans la boutique EVA Morpa. Merci à FK5 d'avoir fait la démarche d'être venu. Euh, comme ça, bah, pour ceux qui ne connaissent pas la boutique, ça vous permet de pouvoir vous rendre compte euh, de ce beau lieu qu'on a créé euh, pour les arboristes. C'est vraiment dédié 100% arboriste. Donc, bah, euh, euh, en quoi on peut être utile pour vous bah, euh, En termes de matériel, euh, soit vous venez voilà, pour euh, essayer, essayer du matériel. En termes de vêtements également, on a un étage qui est dédié uniquement aux vêtements, aux vêtements de protection. Euh, après, en bas, ça va être tout ce qui va être matériel de grimpe euh, et puis on est aussi là pour répondre à vos problématiques. Vous avez des questions, problématiques chantier, on, on est là pour essayer de trouver la solution. Et aussi également pour euh, bah, essayer toutes les nouveautés, euh, tout le nouveau matériel, il y en a devant voilà. moi. Là. Des bloqueurs de pied. donc ça c'est la petite nouveauté avec celui-là. Après, on n'a pas de parti pris au niveau, au niveau des marques. Moi, je parle du principe que tout fonctionne. Il en faut pour tout le monde. Ce que j'utilise, euh, ça fonctionne pour moi. Après, c'est mon avis. Euh, il existe vraiment un tas de, un tas de matériel différent. Et euh, voilà, là, on a du Edelrid, on a du Arken, on a bien sûr l'emblématique pantin-petzel. On a du, du turbo-foot, de la pédale 3A et vraiment la Kimbo. On a la dernière nouveauté de chez Taz, le Love 3 On a euh, donc maintenant, on ne le présente plus trop, hein, ça marche depuis un moment en zigzag chicane. Donc là, ça va être pour toutes les techniques d'accès SRT. Mais on parle aussi, on parle aussi du DRT. Donc là, on a un zigzag qui est monté en DRT. On a aussi voilà, du euh, toucher textile, hein, ça parle à beaucoup. Euh, le nœud, la poulie, exemple, bah, si vous grimpez, euh, si vous grimpez toujours euh, au nœud autobloquant, juste au prussique, voilà, on peut vous suggérer ou faire comprendre l'intérêt d'une poulie. puis ces choses-là, Voilà, quand on les associe à un bloqueur de pied, par exemple, euh, ça, change, ça change le quotidien. L'idée, c'est vous venez et on essaie tout ce que vous souhaitez essayer. Ici, ce bel arbre est là pour grimper. Les cordes ne sont pas juste là pour faire joli. Et du coup, on, voilà, vous essayez un harnais, euh, différents systèmes et on prend le temps. Et on prend le temps de... De, de bien valider euh, vos sensations, vos achats, et on fait tout pour que vous, lorsque vous quittez le magasin, vous êtes content de ce que vous êtes venu chercher et que ça répond bien à votre, euh, à votre évolution ou, euh, ou à vos problématiques chantier, comme, euh, comme je disais tout à l'heure. Comme je vous disais précédemment, du coup, on a, on a, on a vraiment une notion de service. Euh, euh, je veux dire... Euh, physique dans le sens où vous venez nous voir, certes je réponds à, nous essayons de répondre à toutes vos problématiques, mais on a surtout aussi cette notion de service, donc en termes de vérification EPI, donc vous venez et on vérifie votre matériel, on fait aussi des réparations, des épissures quand c'est possible, tout dépend de l'état de vos cordes, mais on essaie au maximum de récupérer les cordes. Et puis après, on a également, c'est vrai que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, on a également un, un, un pôle formation et on développe vraiment tous les, tous, les, tous les différents aspects de notre travail, donc toutes les différentes phases, on va dire, que ce soit de l'accès, du déplacement, de la taille, du démontage, du secours, le GSA, on essaie vraiment de balayer tous les, tous les domaines d'activité en rapport avec notre profession bien sûr, et voilà en fait je, je pars vraiment du principe qu'il faut, on est vraiment là pour vous, pour vous répondre, le matériel si vous êtes autonome vous l'avez sur internet, mais on est vraiment là pour, pour vous répondre, vous conseiller, prendre le temps pour vous. Et, euh, et puis même pour vous, je veux dire au moins venir euh, déjà parler à des techniciens et puis, euh, et puis surtout euh, venir toucher le matériel, euh, essayer un harnais, euh, le harnais comme on aime dire euh, dans le milieu c'est votre slip, donc c'est pas à moi de choisir votre slip, donc il faut euh, venir essayer euh, et surtout ne euh, faut pas hésiter à faire la démarche de venir nous voir. Il y a toujours des choses à apprendre. Euh, ici, c'est un milieu d'échange euh, et on encourage les arboristes. Et de toute façon, ils l'ont bien compris. Ils viennent là, ils prennent le temps. On prend un petit café, on se détend et du coup, on parle et on échange. C'est un vrai échange d'expérience. Et c'est un métier qui demande, qui demande du temps. Euh, qui demande du temps, comme je dis souvent, moi, le CS, c'est un peu comme le permis de conduire. Ça y est, tu l'as. Maintenant, tu... maintenant ça va demander du temps euh, donc voilà on vient, on se met au... autour du comptoir là, bon petit bar à épicure et... et on se raconte nos histoires, nos problématiques et ça permet vraiment d'amener de, de... tout le monde vers, à... À... vers le haut euh, on ne peut que s'améliorer à échanger à discuter pour ça je vous encourage vraiment à faire la démarche d'aller vous présenter un magasin EVA vous serez toujours bien reçu et on essaie toujours en tout cas de on essaie toujours de, de, de, de, de, bah de, de répondre à, tout, à toutes vos questions. Voilà. Euh, donc, depuis tout à l'heure, quand je parle, je dis, je dis nous. Donc, laissez-moi vous présenter l'équipe, les gens qui m'entourent ici à Morpa. Nous avons Julie qui prendra toutes vos commandes et tout ce qui va être téléphone, mail, tout ça, et aussi accueil direct. Nous avons également Damien a rejoint notre équipe euh, récemment et qui euh, est avec nous deux à trois jours par semaine. Donc voilà, voilà l'équipe qui, euh, qui vous accueille à Morpa et nous avons également du renfort de temps en temps avec euh, Lionel qui est en train de se cacher par là-bas, euh, oui. associé EVA et, euh, et qui vient dès qu'on a besoin de renfort. Euh, il est là pour nous aider en renfort technique. Il est là Lionel, allez <rire> donc voilà, voilà l'équipe voilà EV Morpa, et après, comme tout à l'heure, je parlais également que nous avons euh, des formations, et donc euh, la personne qui, euh, qui encadre les formations et présente sur site Amorpa, c'est Stéphane Ra, donc qui n'est pas présent aujourd'hui, mais voilà, les, les, les personnes auxquelles vous pouvez euh, avoir affaire en, en, en passant la porte. Voilà eh bien, Écoutez, c'est le moment pour nous de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et, euh, et euh, on vous encourage tous bien sûr à venir nous voir et on sera là pour vous accueillir chaleureusement. Merci à vous